a été nommé capitaine général pour remplacer Yamamoto, et en vrai je pense qu'il mérite cette place parce que c'est le shinigami plutôt mature, tu vois, parmi les shinigami, et surtout en plus on a pu voir ces derniers épisodes, par exemple quand il combattait le Kunchi avec les pistolets là, il me disait qu'il fallait bien quelqu'un qui sacrifie son Bankai, ou à l'épisode 8 quand il y a Komamura qui est en train d'engueuler iPhone pareil, tu vois, il est venu les calmer et leur dire, euh, bah on, on, en fait on n'est pas là pour s'engueuler entre nous, tu vois. Donc en vrai c'est un peu le shinigami mature qui, qui devait avoir ce rôle, et je pense que c'est vraiment la personne qui est adéquate pour ce rôle de capitaine général. Donc franchement ça fait plaisir de voir Kuraku qui a pu évoluer et qui est maintenant un, un, le plus haut rang, en fait de toute la Soul Society. Et du coup sa première décision c'était d'entraîner Zaraki Kenpachi parce que tu vois là il y a Byakuya, Renji, Ruka et Ichigo qui sont en palais royal et du coup il est même pas sûr qu'ils puissent revenir etc. Et il s'est dit qu'il va pas miser sur eux alors qu'à côté il y a Zaraki Kenpachi qui renferme un grand potentiel mais le problème c'est qu'il est pas à s'exploiter et même parce que en vrai c'est dommage vu que c'est dommage parce que Kenpachi il se bat même pas avec son c'est sous Son Zampacto avec sa forme normale il se bat avec et tellement il est fort et tellement il a d'énergie en fait il arrive à, à gagner ses combats et en, en même temps il maîtrise bien et ça me fait penser un peu à Ichigo au début du manga tu vois parce qu'on le voyait il maîtrisait pas le shikai ni le Bankai et juste en fait il avait un impacto, il se contentait de, de, de de combattre et le problème c'est qu'il gérait même pas son énergie lui aussi c'est un grand potentiel qui n'était pas exploité à ce moment-là et maintenant qu'il exploité tu vois on voit qu'il est capable de faire des ravages donc c'est vrai qu'il faudrait exploiter la puissance de Zaraki Kempachi pour moi c'est un peu l'exemple de Sanguan tu vois parce que Sanguan il a un grand potentiel mais s'il se limite un peu pour égaler un peu tout le monde certes c'est bien mais il pourrait aller encore plus loin tu vois parce que Sanguan en plus vraiment c'est le personnage de Dragon Ball qui nous est présenté comme celui qui a le plus grand potentiel et du coup là je voyais en Kempachi un peu la même chose tu vois je voyais en Kempachi le personnage qui a un grand potentiel qui est pas assez exploité et du coup là avec Yuraku, qui décide de remédier à ça en lançant un entraînement et pour cet entraînement il a Unohana, sauf qu'il y a un truc qui est spécial. Il l'a pas appelé par son prénom tout simplement Unohana, vient Il l'a appelé premier Kempachi. Et c'était une dingue... J'étais choqué quand j'ai vu ça. Quand j'ai vu que Unohana c'est une Kempachi. Et du coup, elle est dans la famille de Zaraki Kempachi. C'est incroyable. C'est vrai qu'en plus, Zaraki Kempachi, il est immortel. Et je pense que, tu sais, son rapport avec sa famille ou, ou ce qu'il est, etc. Et si, du coup, elle est de la même famille. Mais en plus, ça se voit qu'elle cachait quelque chose. Parce que je disais, à l'arrivée de l'épisode 8, et Unohana, on l'envoie souvent, mais elle est trop calme. Ça se voit qu'elle cache quelque chose. Ça se voit pendant cet arc qu'elle va révéler un truc. Et donc là, pendant cet épisode, elle a montré beaucoup de choses. Donc, on va en parler. Mais du coup, à il y avait Ichigo qui est en train de se faire soigner par Tenjiro et on voyait c'est un truc spécial avec les bains en fait comme l'autre fois même avec le bain de sang et le et Tenjiro, il voulait que Ichigo il reste sous l'eau pendant 100 secondes. Sauf qu'à chaque fois, Ichigo, au bout de 93, 94, et après il se lève et il commence à frapper les mecs. Parce qu'il y avait les deux mecs qui devaient le mettre sous l'eau. Et vas-y, ben, Tenjiro, c'est un fou, même. Sa manière de, de soigner les gens, même ça, c'est un truc de fou. Enfin, je sais que c'est un truc spécial par rapport à, au palais royal et au roi spirituel et tout. Et du coup, c'est pas la même manière de faire. Mais c'était abusé, frère. On voyait les deux, ils voulaient couler Ichigo carrément en plus. Même sous l'eau il leur mettait des quelques petites patates qui sortent. Quelques coups de pied et tout. Et ce moment, il a vraiment contrasté par rapport à Unohana et Kempachi. Parce que là, tu vois, c'était tranquille, c'était drôle et tout. Et après, on va y venir, mais ça va être sombre. Frérot, cache des choses sombres et ça je ne savais pas Mais du coup Ichigo il était pas seul il y avait aussi Renji qui était en train de se soigner dans le bain là Et Tenjiro il leur a mis un coup à tous les deux Donc les deux ils l'ont encaissé Et donc vu qu'ils ont pu l'encaisser ça veut dire qu'ils étaient assez soignés Ils étaient assez résistants tu vois pour, euh, pour repartir Et on a vu après qu'en fait Tenjiro quand il a mis un coup de poing à Ichigo ça lui a fendu la main Ça veut dire Ichigo tellement il est fort moi ça me fait penser pour ceux qui, pour ceux qui jouent à Minecraft vous savez de quoi je parle Le truc épine c'est dire quand tu te fais attaquer Celui qui attaque il se prend des dégâts là c'était la même chose Ça veut dire Tenjiro il a attaqué Ichigo Et c'est lui ça lui a fendu la main et tout Donc même en plus du coup Renji aussi il a pu encaisser le coup Ils ont pu partir vers Kiryo, mais le moyen de transport c'est le truc avec le marteau, là même du coup il y avait les deux mecs qui étaient en train de couler Ichigo, ils ont mis un gros coup, ça les a fait décoller, et c'est un truc spécial. Et tu sais, Ichigo et Renji ils s'embrouillaient pour savoir si, sur qui ils vont atterrir, tu vois qui sera en dessous de l'atterrissage. Et pendant qu'ils voulaient savoir, on a vu il y avait Con qui se cachait dans les vêtements d'Ichigo. Kon en plus on le voyait à l'épisode 8 aussi, il était en train de se faire courser par des, par des Shinigami pour leurs expériences, je sais pas quoi. Et du coup ça m'a fait rire parce qu'on l'a vu, il était tout gonflé, il était en mode giga c'est tout, tout musclé et tout, ça c'est stylé. Et du coup il a pu encaisser le choc. Et à côté les deux mecs là on a vu ils avaient enlevé leurs vêtements, ils avaient mis ce vêtements pour se protéger parce que tu vois dans le bain en fait c'est beaucoup trop douloureux et le truc c'est que Ichigo et Renji c'était étaient dans normal sans, sans se poser de questions sans rien sentir et ça montre qu'ils ont vraiment une résistance qui est supérieure à la moyenne bon Renji quand même j'ai quelques doutes mais Ichigo vraiment lui c'est un mec il est tu vois il est bon partout et du coup Ichigo et Renji ils sont arrivés chez Kirio ils sont arrivés ils ont vu il y avait plein de nourriture et tout donc Ichigo il se méfie il disait non non non ça ça cache un entraînement parce que tu sais tellement Kisuke il l'a traumatisé il disait non là il y a un entraînement qui est caché ou il y a un truc comme ça il y, y a une douille et elle le dit non non t'inquiète tu peux manger tranquille et carrément il, il était surpris parce que lui il a tellement pris l'habitude de souffrir que maintenant il se méfie tout le temps, mais kirio leur a dit qu'en fait c'est son rôle de les nourrir et ils peuvent se nourrir comme ils veulent. Et on voit qu'ils sont en train de se régaler, même en plus il y avait qui est en train de manger de la viande et tout. T'sais, ils sont en train de kiffer le repas quoi. Ils sont en train de se régaler. En vrai, fait, il y a Ichigo qui culpabilise parce qu'il se dit, regarde, les autres Shinigami ils sont en train de s'entraîner, ils sont en train de se préparer et tout. Et nous on est là, on prend des bains, on est en train de manger et, et on voit qu'il culpabilise Et Renji lui a dit, eh hey, mais t'es con ou quoi Parce qu'en fait, le bain, tu vois, c'est pour se soigner. Et le repas, c'est parce qu'ils avaient faim. Et mais en plus, pour se régénérer, tu vois, pour reprendre des forces, parce qu'il y aura un entraînement qui arrive juste après. Et on voit Ichigo après ça, il recommence à manger, il commence à tout dévorer. Et y a Kiryo qui est venu pour confirmer ce que Disait Renji en fait, donc effectivement là, tu vois, ils sont là pour manger avant l'entraînement. Et le truc c'est qu'elle a pas la même apparence, tu sais, elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus belle et tout, et elle a rien à voir par rapport à avant. Et du coup, c'est pour ça que Shinji l'avait pas reconnu quand elle était venue même à la Soul Society. Parce qu'en fait, avant elle était beaucoup plus fine, et après elle grossit, tu vois. Mais quand elle fait à manger, elle perd du rayatsu, elle perd du poids et tout, ça lui demande de l'énergie. Et du coup, elle a maigri. Et quand ils ont fini de manger et qu'ils sont sur le point de partir, il y a Kiryu qui leur explique qu'en fait, chaque capitaine de la division 0 a créé quelque chose dans la Soul Society. Et Kiryu elle, elle a créé les âmes temporaires. Donc en fait, c'est à partir de ça qu'ils ont créé les âmes artificielles. Et même les Soul Candy là, du coup, qui permettent à con d'être dans le nounours et des fois il prend possession du corps d'Ichigo et elle leur dit que le prochain capitaine qu'ils vont voir lui il a créé les Empactos j'ai vu ça j'étais choqué franchement c'est le truc qui m'a le plus choqué de tout l'épisode c'est quand j'ai vu l'homme qui a créé les Empactos c'est Nimaya ça m'a trop surpris parce que les Empactos on connaît depuis le début et en plus moi je pensais tu sais ça fait partie de la nature tu vois ça a toujours existé et c'est une matérialisation de leur esprit tu vois mais je savais pas que c'était vraiment un, un homme qui l'a créé et du coup je me demande elle a créé quoi aussi la meuf araignée la même elle a un lien avec Mayori elle fait penser à Mayori et tout et on verra dans le prochain épisode quand ils vont voir Nimaya mais vraiment j'ai envie de voir la conversation de quoi il explique comment il a créé les et tout et pour revenir à Kempachi et Unohana, leur combat ils vont le faire dans le Muken, donc en fait c'est une zone qui est tout en bas de la Soul Society et elle est fermée et infinie. Ça veut dire qu'en fait Kempachi s'il libère son pouvoir, il pourra pas blesser les autres ou détruire des choses ou quoi parce qu'ils sont dans le Muken. Et Zaraki Kempachi il est venu sans son cache œil parce que c'est normalement toujours il a son cache œil parce que ça permet de contenir une partie de ses pouvoirs et tout. Alors que là, tu sais, il s'attendait à tout libérer. Et ça, ça montre l'importance de ce combat et à quel point aussi Kempachi du coup il sera investi. Et avant le début du combat, vous voyez Kuraku qui est en train de lire les archives de la Soul Society et il a vu sur Unoana qu'en fait elle date de l'époque des très sanguinaires. Ça veut dire c'était il y a longtemps, il y a mille ans. Et à cette époque, c'est une criminelle, et en plus on voyait, elle était en train de faire des ravages, elle est en train de tout... Mais finalement du coup heureusement Yamamoto il l'a recruté pour qu'elle devienne capitaine de la 11 e division. Et du coup on apprend beaucoup de choses sur Unoana parce que moi je pensais que c'était une Shinigami normale. Alors qu'en fait, je savais qu'elle renferme quelque chose parce que en plus on la voyait du coup comme je disais à l'épisode 8. On la voyait beaucoup, elle parlait pas beaucoup. Et ça se voyait qu'elle cache quelque chose et elle va révéler quelque chose prochainement. Et du coup, là c'est maintenant. On apprend son passé quand quand elle était à l'époque de très sanguinaire. C'était une criminelle très forte et tout. On a appris même que c'est une Kempachi. Et du coup, après ils ont commencé leur combat, on voyait une Yuna qui maîtrise clairement en fait qui dominait Kempachi. Et comment moi je repensais à des gens parfois vous voyez qui disent on met dans la même pièce Freezer, Anma Dio, et, je sais pas Vegeta, qui est le premier à pleurer et Du coup je pensais à ça, tu sais je me disais, imagine tu mets dans la même pièce Kempachi, Yujiro Hanma, Vegeta, qui pleure en premier Et là du coup j'ai vu Zaraki Kempachi il a pleuré parce que Unohana lui avait foncé dedans, même elle avait mis un coup à Kempachi donc ça avait enlevé son impacto, Kempachi il avait plus son impacto, et elle elle avait le sien juste en dessous de sa gorge, donc elle était prête à lui trancher même à le transpercer la tête, tu vois et On voyait Kempachi qui pleurait, du coup ça m'a surpris parce que juste avant je me dit qui pleure en premier, tu vois Et là on le voit pleurer, il pleurait parce que avant quand il combattait, tu vois c'était toujours trop facile, il s'ennuyait et tout, et pour la toute première fois contre Unoana il a ressenti de la joie, il a ressenti Senti de la peur et il apprécie un combat et carrément en plus il, il a dit est-ce qu'il va vraiment mourir. Et pour moi, Sarah qui Kempachi était immortel. Mais si maintenant on parle de mourir parce que c'est face à Unohana, et encore une fois, ça veut dire que Unuana cache des trucs de fou. Et Unuana lui transperce la tête et on voit il c'était calme. Et à un moment Kempachi il se ressaisit, il commence à être excité, il commence à, à, à re-être heureux, tu vois, il a crié et tout. Et du coup il se dit il va pas se laisser perdre. Et en fait elle avait expliqué que non il va pas mourir, puisque à chaque fois qu'il frôle la mort, il devient plus fort. Donc tu sais, c'est un peu comme les Saiyans. et C'est justement pour ça qu'il va la vaincre et carrément la tuer. Parce que Furaku il avait dit que ce combat, il y aura forcément un mort des deux qui va mourir pour au final du coup ressortir encore plus fort et une disait que ce qui va causer la fin du combat c'est l'imperfection que Zaraki Kempachi s'est imposée vu qu'à chaque fois qu'il frôle la mort il devient meilleur et du coup il va tout le temps frôler la mort, frôler la mort et s'améliorer, s'améliorer jusqu'à qu'il puisse la battre, puisque elle justement c'est son péché. C'est-à-dire qu'en fait elle est orgueilleuse elle veut pas s'améliorer et Kempachi tu vois il a une marge de progression, il a un grand potentiel, et là ils vont combattre jusqu'à qu'il la tue en fait, et du coup c'est dommage parce qu'on connaît déjà l'issue de ce combat, après peut-être qu'il y aura un truc imprévisible et du coup on sera surpris ou quoi, mais logiquement si on comprend bien là Kempachi va gagner parce qu'il va s'améliorer et il sera meilleur que Unoana et d'ailleurs en plus dans ce combat Inohana n'a pas encore utilisé son Bankai Et on m'a déjà spoil Qu'elle va l'utiliser Et je pense que du coup C'est juste après là, Au prochain épisode L'épisode 10 Inohana va utiliser son Bankai Contre Kenpachi Donc je vous propose la revue De l'épisode 10 juste ici Moi je vous souhaite un bon visionnage Et à tout de suite